Bonjour, je suis le président Donald Trump et je vais ban la chaîne de Spice Dog pour avoir dit que Biden était le président. C'est moi le président, c'est moi. Et chez Dog, vous n'allez plus jamais les voir. C'est moi le président ici, c'est moi. Je ne vais sortir de la maison blanche je vais vendre oui, la chaîne de Spice Dog